Salut Youtube, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter, intro. Salut Youtube, c'est Sébastien Corlwer et content de vous retrouver sur la chaîne Youtube. Aujourd'hui, je vous parle de l'exposition Ervin Penn et vous montre un petit overview de l'exposition. Il vous reste quelques jours pour en profiter, elle se termine le 29 janvier, elle se situe au Grand Palais à Paris. Désolé pour les gens qui ne sont pas parisiens, néanmoins, si vous pouvez faire le déplacement, l'exposition vaut le coup. C'est parti, petite overview de l'exposition. Voilà, l'exposition se situe donc au Grand Palais à Paris. Elle est assez rapide à faire, il faut compter à peu près entre 1h30 et 2h, et voire un petit peu plus suivant vos goûts et, votre... et le temps que vous souhaitez passer devant les photos. Sincèrement, l'exposition vaut le coup, ça vaut le détour en tout cas, c'est un travail remarquable. Je vous invite réellement à aller la voir, il vous reste quelques jours seulement pour pouvoir en profiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la vidéo. A très vite